Salut les mecs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve grâce à Konami France que je remercie. Merci les copains de chez Konami France pour une ouverture d'un display que j'attendais beaucoup. La bataille du chaos. Battle of chaos qui est juste ici. Donc on a 24 boosters à ouvrir. Dedans, on aura 4 ultra rares et 2 secrets rares. Après, on peut espérer bien sûr avoir pourquoi pas une Starlight ou le Magicien des Ténèbres. 25e anniversaire. Ça, ce serait. Complètement ouf. Donc, euh, dedans, il euh, y a euh, plein de cartes. Il hein. y a du support, euh, notamment pour les decks magiciens, pour les decks euh, blue dragon. Bref, il y a plein de cartes cool euh, à ouvrir. Donc, voilà, c'est parti, les gars, pour ouvrir ce petit display. Allez, le premier, les gars. Le premier booster de Battle of Chaos. Nero, traître du miroir des rêves. Uradora du destin. Ok, c'est pas ouf. Pli, feuille remplace. Disciple marqué. Du coup, voilà, ce sera la, la cinquième à chaque fois. Berceau, oignon de cénote. Donc, ça, c'est jade glace. Donc, une petite. Euh, ça, c'est une petite euh, super rare. Mutant, mutant. Motivation de tribu. Hacker fou. Ça qui était pas mal euh, dans, à l'avant-première. Et intrusion imprudente. Attends. 1, 2, 3, 4. Du coup, la cinquième. Alors, Conjurateur Dimensionnel, Scenery, Vigne Argentée, Nolu, Nouveau Monde Transparent, Brut Dinomorphia. Il euh, y a pas mal de supports Dinomorphia. Euh, à chaque fois ça joue sur tes points de vie et j'ai un pote qui s'est créé un deck qui est très fort. Gros A, Lapsewell, j'avais pas vu, ça a de la Force S, ok. Mutant, Mutant, et Dictateur dés. D'ailleurs, il y a un petit... Euh si vous voyez ici, il a un petit défaut Elle a un petit défaut la carte Donc ça c'est pour euh, le deck yeux bleus Magicien marron, expérimenté, écaille de pierre D'ailleurs je salue Pierre Monstre poupée Keza Bonheur de poupée <coughs> Domination du marché, c'est pas ouf Visite guidée, Submarine. Dogmatica macabre Support Dogmatica mais magique est pas ouf Oh, le petit dragon à réaction aux yeux bleus. Et eh bah ben, c'est notre première secret. Qui est pas mal du tout. Alors la carte, elle est incroyable. Donc on a notre première secret, les gars. On va la mettre juste ici. C'est une des meilleures euh, secrets. Franchement, c'est une des meilleures secrètes. Après, il euh, y a le gardien chimère qui est, qui est très bien. Et il euh, y a Illusion du Chaos aussi. Et après, euh, du coup, voilà. Donc euh, pas mal. On a la troisième meilleure. Secret qui fait plaisir pour un deck euh, Blue Dragon, dragon blanc aux yeux bleus. J'aimerais trop avoir le, le Magicien sombre 25e anniversaire. Je sais qu'il est beaucoup tombé. Disciple marqué, Sirène Fantoruse, feuilleur en place, Alert Dinomorphia, Potion souriante, Dino Fleur, Attaque du serpent Ogdo Addict, que, euh, Fantoruse ou Friandise. Ok, et et réversion Dinomorphia, donc le la piège. Ok. Tire Fantoruse. Onibimali, Onibimaru. Magicien marron. Terre d'opale de feu. petit pendule. Dinofleur, on l'a déjà eu. Diplose Dinomorphia. Donc ça, c'est un des deux euh, nouveaux monstres à effet. Dinomorphia. Intrusion imprudente. Monstre poupée. Et. La petite fusion ultime. Bon, c'est pas ouf. Mais ça va. Bon, pas ouf. Pas ouf. Darton. Ok. DDD, chasseur de tête. Nérois. Conjurateur dimensionnel. Motivation de tribu. Simorgue, Brut d'inomorphia. On a pas mal de d'inomorphia. Bonheur de poupée. Bon, ça c'est pas ouf. Et, et, et, et. Oh Dragon tyran aux yeux bleus. En ultra. Bah, elle est magnifique aussi. Elle est magnifique aussi. Petite première ultra. Première ultra, du coup, il nous restera trois ultras, une secrète. En général, c'est ça les ratios. Première petite Starlight. Franchement, j'en ai jamais eu des Starlight. Je serais plus que content. Damoiselle d'érable. Uradora du destin. Seinerie Vigne argentée. Monstre poupée. Monstre poupée. Euh, Pièce filia brillante. Moustique de fumée. Festival Fantoruse et Berceau Union de cenote Jade glace. Petit si j'ai jet de glace Pas ouf Keza Noru Tête d'opale Érosion jet de glace Hacker fou Domination du marché Potion souriante Souriante Le grand double casting de lanceur Et... Et notre deuxième ultra rare DDD Roi planificateur Deus X. Donc c'est un petit pendule 10-10 Après les pendules je suis pas... Euh... Pas comme un fou sur les pendules. Je sais pas si c'est une très bonne carte. Je connais pas. Pour vous mentir, les gars. Je connais pas ni des Ni les pendules. Écaille de pierre. Fin de la ligne. Plifeu en place. Onibimalu. Domination du marché. Attaque du serpent Ogdo addict, Diplos Dinomorphia. Vénus. Agent de la destruction et. Et le DD Griffon j'avais eu celle là je l'avais eu dans ma dans mon avant-première d'ailleurs j'ai fait une avant-première éclatée je me suis fait éclaté j'ai vraiment pas eu de chance dans les tirages et ce qui m'avait fait un deck vraiment pas ouf et je m'étais fait ouvrir en 12 voilà. d'ailleurs c'était la première avant-première à laquelle je participais renaissance de monstres, sirène fantoruse darton uradora du destin intrusion imprudente visite guidée submarine grosa Diplos, bah oui, il tombe le Diplos. Et intervention Librement ancienne. Alors ça, c'est un nouvel archétype Librement ancien euh, qui a l'air vraiment sympa. Et j'aimerais bien, peut-être, pourquoi pas me faire un deck Librement ancien. Donc euh, j'espère avoir pas mal de cartes Librement ancien. Nouveau monde transparent, Demoiselle d'érable, l'air Dinomorphia, Tête d'Opale de Feu, Fantorus aux Friandises, Festival Fantorus, Sonic Dinomorphia. Attends, on en a des Dinomorphia. Rosa, on l'a déjà eu. Et... Et le bête nordique, ouais, il y a aussi un support pour bête nordique. Voilà, un archétype avec les, les dieux nordiques. Voilà les gars, c'est tout. Hein. Pour aller chercher Midi à 35 heures. Fin de la ligne, Odi Epsilon, congérateur dimensionnel, hacker fou. Festival Fantorus. Moustique de fumée. Mutant mutant. Et.. Ah bah tiens, Libromancienne, magie Libromancienne. Euh, magicien de niveau 4, vous pouvez révéler un monstre rituel dans votre main, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez invoquer rituellement un monstre rituel librementcien depuis votre main en sacrifiant des monstres depuis votre main ou terrain dont le niveau total est supérieur ou égal à son niveau. Ok, donc c'est avec des monstres rituels. Pourquoi pas Nouveau monde transparent, carapace, dinomorphia, néroi. Sirène Fantaurus. Conflit à mépé. Ouais, hein, je crois qu'il n'y a qu'un piège. Il n'y a qu'une carte à mépé. C'est celle-là. Sonic Dinomorphia. Vénus. Le monstre poupée. Et derrière... Contrat des ténèbres. Avec licence de brevet. Et ça, c'est pour DDD. Voilà. Que est, qu est joli. La retour, est joli. Je sais pas si DDD, c'est très fort, les gars. Dites-moi euh, dans les commentaires. Carapace. Magicien marron. Fin de la ligne. Pièce Filia. Le hacker fou. Le dino, Diplos. Motivation de tribu. Et oh, bah tiens, garçon geek. Garçon geek, librementien. Euh, C'est la deuxième secrète. Et du coup, bah je suis content. Regardez un petit peu Star -Twerk. Vous pouvez révéler un monstre rituel dans votre main. Invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une magie librementien depuis votre deck à votre main. Ok. Noru, DD des chasseurs de tête. Darton, Jet de glace, Érosion Jet de glace, Dino Fleur, Diplos, bah décidément il est dans tous mes boosters. Attaque du serpent Ogdo Addict, Bonheur de poupée et Epigonen, l'envahisseur usurpateur. Okay. Logiquement il nous reste deux ultras. Donc, euh, à moins qu'on ait une surprise parce que le fameux euh, Magicien sombre, 25 e anniversaire ne remplace pas une rareté. Ce serait complètement ouf de l'avoir. Je sais qu'il est beaucoup tombé. Je pense que. Je sais pas si c'est normal qu'il soit aussi, aussi, aussi tombé, autant tombé. D'ailleurs, dites-moi si vous l'avez drop. Mais son prix, il est passé de 900 à, à 100 et quelques, je vois. 120 là, il est à 120 euros sur Card Market. Brut Dinomorphia, Groza, Visite Guide des Submarines, Festival Fantoruse. Oh, le petit Magic euh, D'ailleurs, il y a nouveau tapis, nouveau, euh, nouvelle boîte, etc. Et nouveaux accessoires avec euh, Magic Curibo. Je meurs, qui marrant. Mon fils il adore. Quoi, je, vais lui, je vais lui donner Geiza érosion à glace, tête d'opale de feu, renaissance de monstre, Lapséwell de la force ES, intrusion imprudente, potion souriante, pièce filia et, et ben la bête nordique Gulinbursti. Gulinbursti. Allez, tire fantoruse. On va avoir fait le tour des communes, tête d'opale, renaissance de monstre, simorg. Le grand double casting de lanceur, domination de marché, brut d'inomorphia et, et relique blanche de Dogmatica. Elle est magnifique. Magicien rituel, elle est magnifique la, la carte. Monstre poupée, conjurateur dimensionnel, sirène fantoruse, epsilon, dogmatima, dino ca, fleur, miss Maya chen, festival fantoruse. Et ah bah tiens, notre troisième ultra, Timé le dragon uni. Ah, c'est Titi. Vous pouvez envoyer un monstre magicien ou une magie qui mentionne magicien sombre depuis votre main ou terrain face recto au cimetière. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main durant votre main phase. Vous ne pouvez invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme, magie, comme matériel. Il nous restera donc une ultra, les gars. Ah, j'ai pas chopé Dark, la charmeuse des ténèbres obscures. J'aimerais bien l'avoir. Parce que c'est un, un staple qui est bien, qui est bien, qui coûte pas cher, mais qui est bien à avoir. Écaille de pierre, sonnerie, alerte Dinomorphia, Dogmatica Macabre, Motivation de tribu, Mutant, Mutant, Vénus de la description. Et, et ben voilà, notre quatrième ultra, Neftis du chaos. Uniquement invocable spécialement par son propre effet. Si une ou plusieurs cartes sur le terrain sont détruites par un effet de carte, vous pouvez bannir un monstre lumière. Et un monstre ténèbre depuis votre cimetière. Invoquez spécialement cette carte depuis le cimetière. Si elle y a été, lorsque la carte a été... Ou la main. Ah. Bah c'est... Ouais, c'est pas mal. Hein. Elle est facile à invoquer. Elle est facile à invoquer. C'est une bête ailée. Ok. 4 boosters. 4 boosters pour peut-être une surprise. Alors normalement... Normalement, on a eu toutes les raretés. Mais... Mais on... Voilà, on ne sait jamais. Faut un petit magicien 25e anniversaire. Ouais, je kifferais. Je kifferais. Allez. C'est maintenant pour l'histoire. Conflit AMP, visite guidée submarine. Fantoruse ou Friandise. Réversion dinomorphia Ok. Érosion jet de glace. Disciple marqué. Darton. Tire Fantoruse. Motivation de tribu. Sonic Dinomorphia. Groza Mutant mutant. Et... Elshkeslav. Relique nordique. Bon, ça ça va avec. le... C'est un support pour... Euh... Deck des, des dieux nordiques. Disciples marqué, Dédé des, des, des chasseurs de tête. Neru, mystique de fumée. Sonic Dinomorphia, intrusion imprudente. Simorgue. Et Svaling, relique nordique. Bon, on va toutes les avoir, les reliques nordiques. Là. Et enfin, le dernier booster. Encore merci à Konami pour ce display magnifique. Demoiselle d'érable, Uradora du destin pli-feuille, monstre-poupée, l'apséwell, Dogmatica, Camacab, Poupée fantôme, et le dernier, un monstre, Ah un esplon, Espion librementien Et eh bah ben, plutôt pas mal On aura donc eu en ultra 3 euh, cartes librementien, espion librementien, magie fille librement et intervention librementienne. On aura eu deux cartes, euh, Blue Dragon, le Magic Kuribo. Après le reste, on n'aura rien eu de fou. On aura eu deux dinomorphiens, on aura eu des, de la bête nordique. En ultra, on aura eu euh, Neftis du chaos. Je vais mettre sous slip, bien sûr. Timé le dragon uni. On aura eu DDD des, des, des roi planificateur, Deus Machine et le dragon tirant aux yeux bleus. Et en secret, on aura eu garçon geek libremancien et le dragon à réaction aux yeux bleus. Donc, plutôt content de l'ouverture de mon display. Moi, il n'y avait rien qui rentrait dans mes decks. Mais voilà, je suis toujours content d'ouvrir de, de, des displays et d'avoir des cartes. Pourquoi pas faire bah, plus tard un deck, notamment Libromancien. Pourquoi pas, j'ai eu quand même pas mal de cartes. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker et de me dire dans les commentaires si vous, vous avez drop du lourd. C'était Luthor. Ciao les mecs